Bonjour, je suis le Dr et Moran, greffeur capillaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'AFUE patchy, qui est une variante de l'AFUE classique. Je pratique ce type d'intervention chez des patients, femmes ou hommes, qui ne désirent pas avoir leur zone donneuse complètement rasée, mais qui malgré tout veulent privilégier l'AFUE. En effet, la fue Pachi est une intervention qui consiste en un rasage partiel de la zone donneuse laissant en place justement des cheveux longs qui vont venir camoufler les petites zones de rasage dans lesquelles nous allons justement prélever les unités folliculaires dont nous avons besoin. Cela va donner une plus grande discrétion en fin d'intervention. Par rapport à une FUE classique, la FUE patchy sera de ce fait légèrement plus longue en temps parce que justement, nous allons travailler parmi ces cheveux qu'on a délibérément laissés longs. Il faudrait aussi garder à l'esprit que lorsque on doit prélever une grande quantité d'unités folliculaires, faire ce qu'on appelle une méga-session, avec une FUE patchy, il faudra probablement s'y prendre en deux ou trois sessions espacées de plus ou moins six mois d'intervalle. Mais le résultat d'une FUE patchy est tout aussi équivalent au résultat d'une FUE classique.